Qu'est-ce que le karma Et pourquoi avez-vous écrit ce livre Karma veut dire l'action. L'action de qui Mon action. La responsabilité de qui Ma responsabilité. Le karma est la façon la plus dynamique d'exister, dans le sens où... Karma signifie essentiellement, quand vous dites « ma vie est mon karma », ça veut dire « ma vie est ma création ». Dès que vous voyez « c'est mon karma », vos réussites et vos échecs, c'est vous. Dès que vous voyez que c'est entièrement vous, vous allez faire de votre mieux. Quand vous laissez votre destinée s'échapper de vos mains et pensez que ça vous arrive simplement, on peut appeler ça le sort. Donc façonner votre destinée est possible, seulement possible pour celui qui voit que ma vie est mon karma, qu'il ou elle utilise ce mot ou non. De très nombreuses façons, des êtres humains dans le monde entier ont réalisé que ce sont leurs pensées, leurs émotions, leurs actions, leur concentration et leur orientation en eux-mêmes qui les amènent là où ils veulent aller. D'autres pensent que ça vient d'ailleurs. Donc ceux qui pensent que ça va venir d'ailleurs vont vivre des vies accidentelles, et ils ont toujours quelqu'un d'autre à accuser pour les choses qui n'ont pas eu lieu dans leur vie. Pour les choses qu'ils ne sont pas, ils pensent que c'est à cause de quelqu'un. Vous pourriez être au meilleur endroit et être absolument misérable. Vous pouvez vivre dans un palais et être horriblement misérable. Vous pouvez vivre dans la rue et être intensément joyeux. Les deux sont possibles. L'expérience humaine est causée de l'intérieur. La douleur et le plaisir, la joie et le malheur, la souffrance et l'extase ont lieu en nous. Donc, quand cela a lieu en nous, au moins ce qui a lieu en nous doit avoir lieu à ma façon. Ce qui a lieu en moi doit avoir lieu à ma façon. Ce qui est autour de moi ne m'appartient pas entièrement. Tout le monde y prend part. Peut-être que moi aussi j'ai une part. Je peux pousser pour une plus grande part, mais c'est tout. Il n'y aura jamais aucun moment pour aucun être humain où les situations extérieures vont être à 100% comme vous les voulez. Ça ne va jamais, jamais arriver mais ce qui est en moi doit être à 100% comme je le veux, autrement, je suis un cas désespéré. C'est ce que karma veut dire, que vous prenez en charge tout ce que vous pouvez prendre en charge. Il y a certaines choses qui n'auront pas lieu. Dans nos vies, si on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas le problème. Mais si on ne fait pas ce qu'on peut faire, on est un désastre. Une fois que vous voyez que ma vie est mon karma, vous ne serez pas un tel désastre, c'est l'aspect important.